Vous êtes un Téno, vous méritez un Cubro à vos côtés. Ah bon, on va chercher un chien. Et ça c'est quoi Ah oh oui. Je mener une chien. enquête. Ah bah oui, mener une enquête. <rire> Évidemment. C'est où le chien et... I've been thinking, operator. I thought you'd want to know. Okay. Voilà. Bon bah on y va alors. Florian, ça te dit pas de faire la, la mission Euh si si, je vous ai perdu, c'est tout. <rire> <rire> non, c'est pas que tu, c'est pas que nous a, a perdu, bon. c'est que tu t'es barré. Eh mais, du coup c'est où la suite Je peux pas le... sur ma carte. Et puis quoi ça, ce qui arrive Ouais. Il est trop lent. Ah, il y a quelqu'un devant moi, je vois plus rien. Caméra de surveillance. The life support has arrived. Life support has been in the computer. J'aime pas faire euh moins de 90 On okay, gagne un truc si jamais le truc il reste toujours en... en... Il reste toujours très haut ou... Euh, je pense pas... Wouhou Ça y est, j'ai ramassé un truc, pas quoi ça sert. Moi j'ai pas de couvert. J'en ai ramassé un deuxième, là je sais pas pourquoi. Un objet. Bah, On comme le, pas le, le, le truc qu'on active là, mais en tout petit. Oh. Passe yep. dehors ah, ah, ils ont déjà tout nettoyé ici En fait, je pense que ça sert à rien que j'active mon bouclier à chaque fois parce qu'il reste que quelques secondes c'est surtout que si on veut repartir en arrière ça sera facile de les utiliser du coup Oh ça c'était pas une bonne idée Ah j'ai encore un peu vert. verre Wouhou J'aimerais bien avancer du coup vert bleu brillant de toute tout brillant Et c'est où le live Supporting coming et il est toujours que incoming. coming Ah Et il faut juste temps tenir pour l'instant euh, là J'adore ce pouvoir Ah mais les est pile là où il y a la barrière de Mathieu Tu vois que ça sert <rire> <rire> Tu fais des ennemis derrière moi je joue avec encore ah, jusqu'au bout, tu sais, histoire de gratter toujours. Hein. <coughs> Faut chercher tout voyant, mais ça sert à rien. J'ai pas de faux moi parce que comment moi, si je vais sur la quête, il me dit euh, comment bah, moi, est... Elle, est pas, elle est pas commencée en fait. La quête, oui, moi non plus. Ça, c'est con, ah, ça pas pour commencé pour la quête, tout le monde. Vous... Bon, bah, cliquez sur commencer, on la refait. Moi, c'est bon, j'ai cliqué. Ok, ben, bah, moi, j'achète les schémas pour le. Oula, ça va 100 000 crédits Et 10, c'est bon, c'est fini. Maintenant, on utilise la bonne puissance. Non Ah, oh il y en a plein Non Life support on the way. Life support activated. Ouais, ouais j'ai ramassé un gros, gros truc. Support. Ouais, il y avait un truc là. Ah, vous l'avez ah. vu maintenant Attendez, il est pour moi ce gros. Ah, attends. Ça y est, je l'ai ramassé le machin. Voilà. Courir tout ça après Ouais, un mod. Hey, un mod pour courir plus vite. Euh... Ah non. <rire> <rire> Ah tiens cru hein euh, C'est où le système de survie du coup Je vois plus de marqueur C'est bon c'est bon Ok en Tant qu'il y a des ennemis je tape hein Donc, euh... Là, bah c'est bien c'est la plus. Vais, non, on y va <rire> T'es gentil Y'en a, te ah. oh. ah. oh. <rire> a qui veulent participer Ah Ah oh Putain, y'a pas lancé a une coupé. grenade Euh, elle est où la porte Allez, ah, pas effrayé Drones désactivés, Caméra ah. désactivée Préviens Très bien Vitre p... ah pété bon perdu Attends, il est où le bouton pour fermer les fenêtres au cas où Je sens mal. Le monde est arrivé. Ah non, je suis ah, derrière comme d'hab. Ah oui, c'est vrai. Vivement <rire> tel mode, courir un peu plus vite. Et hey, j'étais pas, pas dernier. Sans... C'est un miracle! Ouh! Nom de ramassage! Mmh. Oh là là. Bah, apparemment, si elle a une mission pour trouver un œuf. Oui, mais ça déclenche une mission ou c'est juste ton objectif? Bah, c'est la pas prochaine pas mission, oh. atteint. Ah ouais? Et euh, voilà! Nous, on a déjà l'œuf. Moi oh, j'ai juste cliqué. Euh, Naïs annule, tu pars dans 5 secondes 4? Ouh! 3? Et euh, je me suis fait éjecter! Pardon! Gon enquête! Hein. Donc, c'est censé euh fouiller, regarder, oui, enquête, poser des, des qu questions. Qu <rire> hein. Excusez-moi, j'ai pas <rire> compris. <rire> mais à quel moment on enquête en fait Bon, c'est où le chemin ouais. Donc, en gros, il y en a un qui suit, celui qui suit, celui qui suit, celui qui sait pas où il va. Ouais, ouais. Ah. moi il faut juste qu'on ait les T5. Je suis pas. Ouais, ouais, ouais, non, mais. Ça compte pas non, non mais... On va pour revenir Bah voilà, bah, ça va compter. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, par où on passe Rater. Ah, ah Donc le coup. Tu trouves oh, ouais, une sortie y, y, y. Anaïs Euh, cul-de-sac, cul-de-sac, cul-de-sac. Ah, on aurait peut-être pas dû vraiment passer par là en fait, si Ah non Où la vache Ah oui d'accord Oh la vache, oui Ah oui dans le genre Ouh Et après D'accord Bonne question J'arrive pas Continue de monter t'arriveras bien Yeah <rire> Faut pas retomber Putain mais ils pouvaient pas faire des se... conduits d'aération plus simples êtes tous dedans Go Ok Ah mais au dessus Oh <rire> <rire> Okay. J'essaie juste d'y traverser, après vous êtes pas obligé de prendre cette trou là, elle est pas... Mais bah ah Heureusement ouais. que le trou était juste au bon niveau, hein Wow Oui, l'énergie Vas-y, il la Il y a un capteur oh. qui a été euh, activé. Je me suis fait scanner Il euh, reste 23 oh, secondes oh. avant de perdre les données. Oh, on peut rien faire oh, devant. 3, 2, Hein? Oh, j'aime pas celui-là. Allez, allez, ici. Ah! ah. <rire> ah non! <rire> ah! Le plus dans, le dangereux des deux n'est pas celui qu'on croit. Non, mais monte au-dessus! Imbécile! Oh. Voilà! Another job well executed. Alors. Voir, en même temps l'XP là en groupe pareil ça monte assez, assez bien là ouais, mais c'est vraiment le fait d'être en groupe du coup ah, ouais. <rire> euh, Je pense que c'est plutôt le fait de se faire plein de ouais, oui, ouais mais parce que comme on est en groupe on en fait plus Exactement. plus 30 et demi est <rire> euh, 22, 22, 22 heures heure. 16 37 8 c'est tout C'est moi qui les ai eu Oh non Seb Me dis pas que c'est toi euh, Moi j'étais pas 19. là avec, euh... Quoi déjà extraction Mais j'ai pas pu fermer tranquille. Mais il y en a... Il t'en reste plein des ennemis et il y a dit 60 sur 60 Oui mais il y en a, ah, a plus il en reste plein Où ça Où ça ah bah, vu que ça est plus haut. Mission complete. Excellent work, Tenno. Aiguille tourbillonnante. Ouais. Double dague, Je n'ai pas de bimor. Tant pis. Ouais, on Alors a, qui a main, Ah, c'est plein là. Ah, c'est quoi ça Pièce jointe, impact brûlant. Ah bah, moi je veux plus de pièces jointes comme ça, tiens, merci. Moi je sais pas, mais défendre une bombe. Mais pour qu'elle explose. Ouais, sûrement. Vague en approche. En tout cas, il y a de l'ambiance. Ah, oh, du... ah, il m'a oh. mis dessus. Qu'est-ce que c'est, morphique? Oh. Oh, morphique? Oh, morphique Énergie. Quoi? À ah, eh, Mais nous, on spamme vraiment les pouvoirs. Hein. Non. <rire> ah ben quand c'est bourrin, c'est bourrin. Hein. Parce que j'aimerais que le taxon, c'est quand même qui nous dit où est l'ennemi le plus proche. Quand il tire, il je crois que le mini il, il tire pas Une vague comme ça 4 vagues restantes Pour euh. une fois que c'est écrit Mais je l'attendais de temps en temps faut changer de côté juste pour en profiter pour ramasser les. Ouais mais le du coup des ceux des qui rien. viennent de mon côté quoi Ah parce que tu as un côté Bah moi je, tu tu côté, moi. moi je change ah, pas de côté moi moi c'est facile, je tourne et dès que je vois un côté qui n'est pas défendu avec des ennemis, j'y vais. Voilà. Et du coup, je tourne ton to oh, oui, j'ai un Artax niveau maximal. Donc on a mené l'enquête, c'est-à-dire qu'on a fait péter une bombe sur des infectés. Bah ben, ben, voilà, on a génocidé un peuple. J'ai une épée qui diverge. <rire> c'est un pervers. Du coup, là, ça va être le test euh, corps à corps. Corps à corps Oh bah bon, ça va Oui, enfin oui, toi, c'est bon, t'es ouais, peinard. Ouais. Hein. Ah, mais ils font mal en plus! Oui, oh, ils sont niveau 15 hein, pour une fois. Et ils tapent du pied. Ça, c'est fait. Ah, mais eux! Tu sélectionnes la sculpture. Comme ça, tu peux visualiser la sculpture dans tous les sens. Et en fait, quand tu mets la souris au niveau d'un emplacement d'étoiles, il peut te dire est-ce que vous voulez utiliser un emplacement? Et en fait, as, ils font une étoile d'or en haut et une étoile science sur les deux slots du bas. Ah oui, ça ouais, voilà. ouais, te ça. Et comme ça, ça te donne le prix en endo à droite. À la revente. Et du coup, tu le vends comme ça Bah après, tu le revends. On... Bah ouais, en fait, tu revends comme ça. Et c'est un. Euh... Il y a un vendeur sur Mars. Donc, on accédera à Mars, euh, qui rachète ses statues. Et qui euh, les rachète et qui t'échange contre de l'endo. Je crois savoir pourquoi mon Axton n'attaquait pas. J'ai pas <rire> sélectionné son arme. T'as une rubrique euh, objet et quand tu vas voir sur les objets, tu peux voir euh, des infos sur l'objet. Et t'as une musique épique en fond, donc euh, du coup quand, as, sc quand as scanné un, un container de stockage, euh, bah, du coup tu vois le container tourner sur lui-même avec une musique épique en fond. Effectivement, j'ai scanné une caméra de sécurité, c'est vrai que <rire> je du lourd.